donc je vais faire pareil pour les deux autres fonctions, mais pour la deuxième, j'ai un petit souci qui est lié à ce bloc qui est Stop ce script. La fonction Stop ce script ne peut être appelée que depuis ce script. Je n'ai pas le droit de la sortir, sinon ça ne va pas marcher. Donc je vais procéder un tout petit peu différemment. Je vais laisser Stop ce script dans le bloc ici. Je vais également jouer le son dans le bloc puisque ça n'est pas lié au redémarrage et comme il y a aussi des redémarrages qui ne conduisent pas à retirer des vies je vais retirer la vie en dehors de la fonction voilà donc je vais définir la fonction redémarrer comme l'ensemble de ces blocs et je vais conserver les autres dans le script principal donc je vais retirer ce bloc je vais garder celui d'en bas je vais mettre celui-là à la place celui là je le mets à la poubelle je remets le bloc du tro de la troisième fonction et je vais rajouter redémarrer avant top script. et c'est la même chose pour le, la première fonction je vais mettre faire avancer la voiture à la place de s'orienter ici et donc j'ai maintenant une version du script principal qui est beaucoup plus simple parce que j'ai pu externaliser dans différents blocs procédures ou fonctions le détail de chacune de ces fonctions alors je peux maintenant tester je passe en plein écran je démarre alors, il revient bien et il a perdu une vie maintenant je vais faire il compte les tours, ça se passe pas trop mal plus qu'un seul tour, on va voir ce qu'il en dit bien bah écoutez ça marche comme avant et vous voyez que le programme est quand même beaucoup beaucoup beaucoup plus simple à lire alors avant de vous quitter j'ai deux questions auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez la première, c'est « Est-ce qu'on peut utiliser la procédure redémarrer dans le script du drapeau vert ?» La deuxième porte sur la notion d'abstraction. Alors, l'utilisation des procédures est reconnue comme un processus d'abstraction. Alors, par rapport à la définition que donne Wikipédia des différents types d'abstraction en philosophie, et que j'ai affiché ici, j'aimerais que vous me disiez à quel type d'abstraction correspond l'utilisation des procédures Eh bien à la semaine prochaine.